Bonjour, je me présente Stéphane Langlois, directeur adjoint à l'École secondaire Mont-Royal, une école multi de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Pourquoi une colonie d'abeilles à l'École secondaire Mont-Royal? Très, très beau euh, sujet, très très bon terroir, très fertile au niveau de la pédagogie. On a donc décidé de faire affaire avec Alvéole, une compagnie qui était déjà impliquée dans l'agriculture urbaine, spécialisée dans les, dans les ruches. Donc, la colonie, euh, on l'a utilisé à des fins aussi pédagogiques. Euh, dans le département de sciences, on a fait des ateliers en début et en fin d'année euh, estivale. Et on a aussi utilisé le département d'art visuel pour un concours euh, pour peinturer et décorer notre ruche. Donc, euh, à travers tout euh, ce processus-là, l'école est très fière euh, et les élèves encore plus d'avoir été impliqués dans un projet qui a fait en sorte qu'on a récupéré 10 kg de miel. Atelier en classe, en début et en fin d'année, extraction de miel à l'école, vraiment un projet clé en main qui, euh, qui fait des petits et qui va possiblement aussi s'instaurer même dans le, le corpus pédagogique de notre programme d'éducation internationale sur les unités de travail, l'interdisciplinarité, et, euh, et, et j'en oublie. Donc, euh, un projet qu'on est vraiment content, nous aussi, euh, les membres du personnel, la direction, et aussi les élèves.